Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Les médicaments génériques, des contrôles systématiques. Qu'ils soient d'origine ou génériques, les médicaments doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché. Ils sont fabriqués avec le même niveau d'exigence. Chaque procédure, chaque méthode de travail est rigoureusement contrôlée. Pour s'assurer que la qualité des médicaments génériques est conforme, on prélève des échantillons à chaque étape de leur fabrication. Ainsi, on peut par exemple surveiller le poids, l'épaisseur, la dureté, la friabilité ou même le temps de dissolution du médicament. Test réussi Pour garantir la sécurité, on vérifie systématiquement que les médicaments contiennent les bons dosages et les bonnes quantités de principes actifs. Et oui on ne plaisante pas avec la précision. Mais il n'y a pas que le médicament qui soit contrôlé. L'usine de fabrication est-elle aussi régulièrement inspectée par les autorités de santé qui doivent s'assurer de la bonne conformité des méthodes de travail. Après tous ces contrôles, le médicament générique pourra enfin être mis sur le marché. Médicament générique ou d'origine, les contrôles sont toujours drastiques.